Nous allons maintenant aborder l'accompagnement des élèves qui présentent un trouble du développement de la coordination ou ce qu'on appelle plus communément les dyspraxies. Nous allons d'abord définir ce que sont les praxies et les fonctions visuospatiales qui interviennent dans ce trouble. Dans un premier temps, il est important de faire la différence entre une praxie et un réflexe. Un réflexe, imaginons que vous posiez votre main sur une plaque chauffante, euh, vous allez immédiatement retirer votre main. Ça, c'est ce qu'on appelle un réflexe. Une praxis, ça va être un geste avec la notion d'intention, c'est-à-dire d'enchaîner une séquence de mouvements pour réaliser une action. Par exemple ici, le geste d'écrire, hein, on est sur une praxie qui va nécessiter, on le verra aussi, un apprentissage, un entraînement puis une automatisation de ce geste. Et donc là, on est dans un mouvement volontaire dans le but de réaliser cet écrit. On va prendre l'exemple de la praxie qui est manger. Le tout petit, quand il va apprendre à manger, au début, ses gestes ne vont pas être forcément ordonnés. On voit bien ici, la cuillère déjà est mal tenue. Il va falloir un certain entraînement avant de réaliser totalement l'action et qu'elle soit efficace. Hein. Donc ça explique pourquoi au début, le tout petit, quand il mange, ben, il en a un petit peu partout. Puisqu'il n'a pas ce geste automatique, mais il est bien dans un entraînement. Puis petit à petit, donc l'adulte va effectivement hein, apprendre, automatiser ce geste. Et maintenant, quand vous mangez, vous ne vous posez plus cette question de comment je dois tenir ma cuillère, qu que je dois, quel mouvement je dois faire pour la porter à ma bouche. C'est devenu un geste totalement automatique. Par contre, si vous n'avez pas l'habitude et que au lieu de vous donner un couteau et une fourchette, je vous donne des baguettes, vous n'aurez plus cet automatisme et il va falloir refaire complètement un nouvel apprentissage qui sera lié à la praxis manger avec des baguettes. Il va aussi falloir prendre en compte la fonction visio-spatiale. La fonction visio-spatiale, elle va intervenir, par exemple, quand on veut saisir un objet. C'est-à-dire qu'il va falloir distinguer cet objet par rapport à son orientation, dans quel sens il est orienté, hein, par rapport à son mouvement, est-ce qu'il est immobile, est-ce qu'il bouge, dans quel sens il bouge, et puis quelle est la distance entre l'objet et notre propre corps avant de le saisir. Dans la fonction visio-spatiale, il y a l'aspect visio hein, qui va correspondre aux saccades oculaires. Les saccades oculaires, c'est les mouvements nos, que nos yeux vont faire. Hein. C'est-à-dire, par exemple, quand on lit un texte, euh, nos yeux vont faire des petits sauts, des, ce qu'on appelle des saccades. Et puis, chaque fois qu'ils s'arrêtent, hein, on va enregistrer l'information... Euh, qui a été faite pendant cette saccade. Donc la lecture, par exemple, c'est tout un enchaînement de saccades oculaires qui nous permettent de lire le mot. La poursuite visuelle, c'est ce qui va nous permettre de suivre des yeux un objet hein, euh, quand il se déplace. Et puis l'exploration visuelle, c'est ce qui va nous permettre de positionner correctement notre regard pour prendre en compte les éléments qui vont être pertinents. Et donc ces trois éléments correspondre à l'aspect visio hein, et la partie spatiale va correspondre à ce que ce qu'on disait tout à l'heure hein, euh, comment l'objet est orienté quelle est la distance par rapport à soi même que, en, dans quelle direction il est est-ce qu'il est en mouvement ou immobile etc hein. donc on va cumuler visio spatial pour permettre, effectivement, de saisir tous les éléments qui vont nous permettre, du coup, de, de réaliser par la suite la praxis par exemple, pour saisir l'objet. Alors, ce qui est important de retenir aussi, c'est que tous les gestes qu'on fait vont avoir à la fois un versant cognitif, c'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose dans notre cerveau, qui est bien souvent, d'ailleurs, euh, totalement inconscient, et puis, une partie motrice. Hein. Par exemple, quand on dit la praxis ouvrir une porte, euh, nous, on voit le, le geste, mais avant ce geste, il se passe tout un tas de choses dans, dans notre tête pour nous permettre, effectivement, euh, d'ouvrir cette porte. Alors, par exemple, la première chose, hein, et là aussi on fait appel à la fonction visio-spatiale, c'est avant d'ouvrir une porte, il va falloir se poser la question à quelle distance est cette porte est-ce que je dois me déplacer vers la porte Est-ce que je peux tendre le bras et ça suffit hein? Donc tout ça, c'est une analyse qui se fait en amont avant de, de, faire ce, le, le, de réaliser le geste moteur. Il y a aussi la question de la poignée. Est-ce qu'il va falloir que je tourne la poignée Est-ce qu'il va falloir que j'appuie sur la poignée Il y a aussi la question de comment la porte va s'ouvrir. Est-ce que je dois tirer, pousser, faire coulisser et enfin, quelle force je vais y mettre Est-ce que je dois faire ça fortement ou au contraire très doucement Et bien, toute cette analyse-là, elle se fait en amont du geste et au final, et bien, on va ensuite réaliser le geste. On va ouvrir la porte et ça, c'est la partie motrice puisque là, on va le faire. Et ensuite, à nouveau, ça va se passer dans notre cerveau, il va y avoir un feedback qui va permettre d'évaluer est-ce que notre action, elle est réussie ou pas. Hein, donc en gros, est-ce que la porte, elle est ouverte ou pas. Et vous voyez que finalement, toutes ces questions qu'on s'est posées pour ouvrir une porte, eh bien on l'a automatisé maintenant, quand on est face à la porte, on, on, on est très vite dans l'action. Et donc tous ces éléments hein, vont nécessiter un apprentissage, un entraînement, et qui va faire que petit à petit, on va automatiser ces gestes et ces gestes, ils vont s'inscrire dans ce qu'on appelle la mémoire procédurale. Cette mémoire procédurale, qui est composée d'automatisme, de savoir-faire, va nous permettre du coup de pouvoir faire certaines doubles tâches, hein, puisqu'on va pouvoir faire certaines tâches sans y penser, puisque les autres seront automatiques. Je vais prendre l'exemple de l'apprentissage de la conduite. Quand vous avez appris à conduire, les toutes premières leçons, euh, où il fallait embrayer, passer la vitesse, contrôler euh, ce qu'il y avait sur la rue, regarder dans le rétroviseur, tourner le volant. Vous étiez très très concentré sur tous ces gestes là. Et éventuellement, si quelqu'un vous parlait, voire même s'il y avait de la musique dans l'autoradio, ça pouvait vous déconcentrer et du coup on a tendance dans ces moments là à couper le son de l'autoradio et à demander à la personne, "Attends." Là, j'ai besoin de me concentrer. Au bout d'un certain temps de conduite et d'apprentissage, ces gestes-là deviennent totalement automatiques, hein, notamment, je pense, passer les vitesses, par exemple. Et du coup, vous êtes en capacité, au bout d'un certain temps, de pouvoir parler à vos passagers sans avoir besoin de vous concentrer à chaque fois que vous changez de vitesse. Eh bien, ces gestes-là correspondent à ce qu'on appelle les praxis, c'est à dire une banque de gestes qui serait automatisée dans votre mémoire procédurale. Donc c'est par exemple manger, écrire, faire du vélo et euh, on le dit d'ailleurs, hein, quand on a appris à faire du vélo, eh bien c'est pour toute la vie. Hein. C'est à dire qu'on a acquis ce geste de manière complètement automatique et du coup ça nous libère de la place pour pouvoir effectuer notre tâche en même temps. Je vous propose donc de faire une petite pause dans cette vidéo, de mettre par exemple la radio et de prendre des notes en utilisant la main opposée avec laquelle vous écrivez d'habitude. Donc si vous êtes droitier, vous utilisez la main gauche et gaucher la main droite. Et puis je vais vous inviter aussi à écrire en capital d'imprimerie, hein, en majuscule d'imprimerie. Et euh, vous essayez de prendre en note pendant 5 euh, minutes euh, ce, que, ce que vous écoutez à la radio. Alors, si vous avez réalisé cette expérience, eh bien, vous, vous allez vous rendre compte ce que peuvent vivre des élèves qui présentent des troubles du développement de la coordination. Première chose, par exemple, peut-être que vous n'avez pas pu écrire la totalité de ce que vous entendiez, hein, que ça allait trop vite parce que vous aviez besoin de temps pour réaliser le geste graphique. Peut-être aussi certains ont ressenti des crispations au niveau de la main, parce que votre geste euh, vous demandait beaucoup, beaucoup de, de concentration, euh, et du coup, vous étiez un petit peu crispé. Peut-être que certains d'entre vous-même ont complètement abandonné, hein, parce que c'était trop difficile, euh, trop pénible, et du coup, vous n'avez pas réalisé l'expérience jusqu'au bout. Pour un certain nombre d'entre vous aussi, les, le geste d'écriture n'était pas forcément très lisible. Peut-être que vous avez écrit très gros. Peut-être que vous n'avez pas respecté euh, le suivi de la ligne. Hein. Peut-être aussi que vous n'avez pas fait attention à l'orthographe. Eh bien, toutes ces choses-là, on va le voir, c'est ce que vont vivre euh, effectivement les élèves qui présentent ce type de trouble. Mais vous voyez que peut-être aussi, euh, ce que vous avez fait, votre, votre production, ben vous n'en êtes pas satisfait et pourtant vous vous êtes appliqué. Vous avez fait énormément d'efforts et au final, la production, le rendu n'est pas celui que vous attendiez. Eh bien, gardez ça en tête parce que les élèves qui vont présenter une dyspraxie vont effectivement être dans cette situation-là, hein, puisqu'on n'a pas de déficience intellectuelle, on comprend très bien ce qu'on doit produire. Et au final, on n'arrive pas, malgré tous nos efforts, à produire ce qui est attendu. Alors, pour définir davantage ce trouble de la coordination, euh, je dirais qu'il faut parler déjà non pas de la dyspraxie, mais des dyspraxies, parce qu'il en existe plusieurs, avec certains élèves, effectivement, qui vont du coup avoir des besoins spécifiques. La première catégorie des dyspraxies, c'est ce qu'on appelle les dyspraxies gestuelles. Donc là, elles sont plutôt dans la réalisation du geste et euh, du coup, euh, il en existe euh, différents types. La, la première, c'est la dyspraxie gestuelle idéatoire. Idéatoire, c'est dans l'idée que euh, ça va mettre l'élève en difficulté dans l'utilisation des objets ou des outils. Par exemple, on a vu tout à l'heure pour manger, tenir une fourchette, hein, mais si on remet ça à l'école, l'utilisation d'un compas, par exemple, va mettre l'élève en grande difficulté, ou de la règle, hein, pour tracer, euh, on le verra en géométrie. Donc là, on est sur l'idée de la manipulation d'outils. Un deuxième type de dyspraxie gestuelle, c'est la dyspraxie gestuelle idéomotrice. Donc là, ça va être plus dans la l'imitation des gestes. Hein, on va faire des gestes à l'élève et lui demander d'imiter, il va être en difficulté ou même dans la réalisation. Par exemple, souvent à l'école, euh, on utilise ce geste tout simple qui est « ch. Eh bien, ce geste-là pourrait mettre certains élèves en difficulté au niveau de la coordination de ce geste. On va avoir aussi un certain nombre d'élèves qui vont présenter une dyspraxie gestuelle au niveau de l'habillage. Hein. « euh, Faire ses lacets », mettre son pull à l'endroit, euh, boutonner son manteau, hein, sont des gestes euh, qui peuvent être très complexes pour un élève qui présente une dyspraxie gestuelle de l'habillage. Un deuxième grand type de dyspraxie, ce sont les dyspraxies constructives. Donc là, les élèves qui vont présenter ce type de dyspraxie vont être en difficulté pour assembler les éléments pour former un tout. Hein. Euh, je vais vous donner les, les exemples les plus fréquents, mais un puzzle assemblé de deux pièces, euh, tout ce qui va être les jeux de construction, par exemple à l'école, euh, vont les mettre en difficulté. Hein, donc là, on est sur une dyspraxie constructive. Et enfin, en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure, la fonction visio-spatiale qui va être souvent associée, hein, on va euh, voir des dyspraxies visio-spatiales. Donc là, en plus de la difficulté et de la maladresse, j'allais dire, au niveau gestuel, on va avoir des difficultés par rapport à la notion d'espace. Hein. Euh, L'espace et puis aussi avoir un regard qui va être efficient, efficace pour percevoir les éléments. C'est-à-dire que l'élève va avoir du mal, par exemple, à positionner son regard sur les éléments qui vont être performants. Donc on parle de dyspraxie visio-spatiale qui est relativement quand même fréquente et qui va beaucoup impacter, par exemple, euh, le domaine de la lecture. On n'est pas sur un problème visuel. Euh, les élèves ont de bonnes performances visuelles, c'est vraiment l'efficacité euh, de leur saccade oculaire, l'efficacité de leur exploration visuelle qui va les mettre en difficulté. Maintenant on va voir que euh, les dyspraxies vont impacter les élèves aussi bien dans leur vie quotidienne que dans les apprentissages scolaires.